Bonjour mes chers élèves, alors encore une fois, et la suite de l'histoire de Lila, cette fois je vais vous raconter un nouvel épisode d'Histoire. Avant de lire le texte d'Histoire, parmi les histoires de Lila, je vous laisse un moment d'observer bien cette image. Alors qui est-ce C'est Lila. Mais Lila est avec qui Avec son, son meilleur ami, Ilio. Où sont-ils Oui, ils sont dans la classe. Mais pourquoi Lila hurle-t-elle S'écrit-elle c'est fort. Pourquoi Alors, elle n'a pas trouvé sa trousse dans son cartable. Quelqu'un a volé sa trousse. Mais, d'après vous, qui a pu voler la trousse de Lila Est-ce que c'est vrai que monsieur Laura qui a volé cette trousse on va voir après cette histoire alors maintenant écoutez bien et essayez de suivre drôle d'histoire sortez votre trousse de le maître Lila on n'entend plus que toi Lila feuille dans son cartable sa trousse n'y est pas elle réfléchit puis elle dit très vite « C'est le rat, maître, elle a volé ma trousse. C'est le rat, maître, et a volé ma trousse. » Toute la classe éclate de rire. Le maître demande « Quel rat Lila là Un rat qui habite de l'autre côté du mur. Il n'est pas très gentil. Hein »« Ce matin, elle a pris ma trousse. » « Lila est une menteuse !» s'écrie Omar. « Oh non !» sourit le maître. « Oh non Lila est juste une raconteuse d'histoire. »« Une raconteuse d'histoire. » Je rappelle encore fois la lecture de ce texte drôle d'histoire. « Sortez votre trousse dès le maître. »« Lila, on n'attend plus que toi. »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 Omar s'écrit, Lila est une menteuse. Oh non, saurait le maître. Lila est juste une raconteuse d'histoires. Alors, vous avez bien lu l'histoire et vous avez bien compris. On passe maintenant à l'oral. L'imagination. Lila est une vraiment drôle de fille. Une inventeuse d'histoire. Elle a plein d'imagination. Alors, euh, que cherche Lila dans son cartable, vraiment Que cherche Lila dans son cartable Pourquoi les enfants éclatent-ils de rire Pourquoi les enfants éclatent-ils de rire Lila est T'elle une monteuse Lila est-elle une monteuse Pourquoi à ton avis a-t-elle inventé l'histoire du rat Pourquoi à ton avis a-t-elle inventé l'histoire du rat Je vous laisse bien se réfléchir. Dans les prochaines vidéos, on va voir la correction. A très bientôt